chers frères et sœurs, de vous mettre debout là où vous êtes chez vous pour qu'on commence la prière. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Tata, moi, Père, nous te disons grand merci pour cette occasion que tu nous as préparée. Tata, pour nous ces temps difficiles que nous traversons, que ce soit dans notre foi ou dans notre cœur charnel, Père, tu nous donnes encore le temps de nous rapprocher de l'hôtel des grâces. Même si nous ne sommes pas ensemble, vis-à-vis -vis de nos frères et soeurs, mais spirituellement parlant, Père, nous sommes ensemble. Parce que toi, tu nous connais bien. Et tu connais même nos intentions. Et tu nous donnes des réponses à toutes choses que tu veux. Et nous, nous acceptons aussi volontiers de ce que tu nous dis. C'est toi qui nous as préparé cette journée. C'est un jour, père inoubliable, dans la chrétienté. Nous nous rappelons des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, à cet instant, nous savons quelque chose. De ces souffrances-là, Père, ça a créé pour nous l'espoir du salut. C'est pour amour qu'il a, qu a vécu tout ça. L'amour pour nous le pécheur. Père, viens à cet instant, guide-nous. Nous sommes aussi ensemble pour prier pour l'un et l'autre. Nous pensons, Père, à ceux qui, de ceux qui souffrent plus que nous. Nous prions pour ceux qui sont aussi coincés dans leur voyage quelque part à ces temps difficiles. Nous pensons à ceux-là aussi qui souffrent spirituellement, Père. À l'un ou l'autre, la solution viendra de toi. Car toi, tu nous connais bien. Et tu connais ton Église. Et tu connais ton peuple. Et tu sais répondre à leurs besoins. A cet instant, Père, nous cherchons l'union avec l'apostolat. Et nous pensons, à cet instant, notre apôtre de disciples prie pour nous. Et sa prière nous encadre. Je soulignons avec notre apôtre patriarche et Père, tous les apôtres du monde entier prient nous voulons être fortifiés dans ce cercle Père écoute la prière Père de tout un chacun là où il se trouve maintenant que cette prière s'unisse avec la nôtre à cet instant que bon ça monte, Père, devant ton trône. Et, et, tana... et... et, que... et que ça bouge ton trône, et Père. Mais que ta volonté soit faite. Et non la nôtre. Père, viens les revenus. Place en nous la parole, la nourriture que tu as préparée, Père. Avec ta main paternelle, tu as fait quelque chose pour nous. Nous voulons bien faire vivre ce repas-là. Accepte-nous par grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la parole de ce Vendredi Saint, nous avons la parole dans Jean 10, euh, de 17 à 18 heures. Nous lisons. Le Père même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 na zwa yango lisusu. Motomoko te akoboto labomoi nangai. Kasingai mokonde moto na kopesa yango na bolingona nangai. nazali nguya ya kopesa yango mpe ya kozwa yango lisusu. Tata atinda kingai Wana Ok. Telle est la parole que la chorale interprète un morceau. journée de fête chrétienne. La liturgie nous, nous donne un texte à lire ou la parole biblique. Il y a une personne, une sœur ou un frère qui peut lire à côté de l'Hôtel de Grâce, mais maintenant je vais le faire moi-même. Le texte est issu dans Marc 15, chapitre 15, verset 22 jusqu'à 39. Je lis. Et ils conduisirent Jésus. Au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin, mêlé de mire, mais, mais il ne le prit pas. Ils les crucifièrent et se partagèrent ses vêtements. On tira au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure. Quand ils les crucifièrent, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi de Dieu ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fit accomplir ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs le passant l'injurier et s'écouer la tête en disant eh, « et toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en trois jours, sauve-toi quand même. » En descendant de la croix, les principaux sacrificataires aussi avec les scribes s'est moqué entre eux et disaient il a sauvé les autres. Une paix s'est sauvée lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyons et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième ère étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre, Jusqu'à la neuvième heure, et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, l'âme à Ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie, et l'un d'eux, pour y remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant laissez, en, laisse, laissez voyons si Élie viendra le descendre, mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Les voiles du temple se déchira en deux.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 dans le Seigneur. Dans le Christ, Chers frères et sœurs, là où vous vous trouvez, sans oublier que nous, nous passons le vendredi saint. C'est un jour, une soirée où le Seigneur a traversé des difficultés énormes. Mais heureusement, il n'était pas surpris. Il n'était pas surpris, mais il savait comment ça va se passer. Et alors, cela est arrivé. Au vu de voir tout ce que Dieu a fait pour le Seigneur. Ça peut nous pousser à voir le degré de l'amour que Dieu porte pour nous, les hommes. Ça peut nous faire voir combien il fait tout pour ne pas nous abandonner. Vous allez voir si un parent aime son enfant. Il va tout faire pour protéger l'enfant. Qu'il n'y ait pas un danger ou une malaise qui lui arrive. qui lui arrive. Si c'est quelqu'un d'autre qui crée un problème à cet enfant, ce parent est prêt à venger. Il pense comment il a souffert pour l'avoir. À Salut comme moi l'aulinga nioko makaka wana, il dit lui l'enfant doit avoir tout le merveille et toute la protection possible. Et singeli kaka ba te l'amour na nae na Mais Bien aimé dans le Seigneur. Balenga mikati n'kolon pour toi et moi. Pour na yo Dieu a livré son fils unique. Zambé akabaki moko kaka ya moana nae. Et ce soir là pour les disciples. C'était pas facile pour Et, digérer ça. Ils l'ont cru, ils, ils ont dit qu'il est Dieu, il a la puissance, il a tout comme force. Mais quand il les a dit qu'il devait tomber dans les mains de, de, de, de, des enfants, des hommes, qu'ils vont l'arrêter. Et il va passer au tabac. Et il sera humilié. Les disciples n'ont pas voulu comprendre ni accepter telle chose. Pour nous, aujourd'hui, c'est simple. Parce que nous connaissons l'histoire, et après avoir passé tous ces moments difficiles, il est mort, mais après tout, il est ressuscité. Il est allé maintenant préparer pour nous la place. Vous voyez que notre douleur n'est pas de la même manière avec des disciples de ces moments-là et il n'en ne, ne, ne revenait pas de tout ça. c'est C'est pour cela même Pierre a pu même se dire non Seigneur, ça, cela ne peut pas t'arriver. Parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ. il savait que c'est le fils de, de, de Dieu. C'est le sauveur. Pour lui, rien ne pouvait lui arriver. Et pourtant, c'était le chemin qui était tracé par Dieu. Il a passé par ces chemins-là. Mais la parole du jour nous réconforte. Et ça nous dit clairement. Et il on lui, ne on lui, on lui, lui a pas arraché sa vie. Non, c'est lui-même qui a donné sa vie. Et il va loin encore pour dire... Il a le pouvoir de la récupérer. C'est ça l'ordre qui lui était donné par son Père. Bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur a souffert. Il a souffert pour notre vie éternelle. Il a souffert pour à accomplir le plan de Dieu son Père pour accomplir la volonté de Dieu parce qu'il n'était pas esclave Bon, il n'a pas fait ça forcément mais parce qu'il aime l'homme et il a voulu bien sauver l'homme pas poursuivre autre voie Rien que par la voie tracée par son père Donc le Seigneur Jésus-Christ nous connaît très bien Parce qu'il a vêtu ses corps Il a accepté de quitter même les honneurs, les bonheurs là où il était mais il est venu ici bah, pour se vêtir de ses corps ses corps et voilà il a eu toute humiliation du monde et pour même mourir comme un brigand, il connaît nos souffrances. Et il sait ce qu'il doit faire. C'est pour cela il nous accompagne tout ce temps. Si nous lisons dans Jean 16. Nous allons voir là-bas. Il a exhorté ses disciples pendant longtemps. Pour le faire voir l'intérêt qu'il devait les quitter pour rentrer chez le Père. Et il a dit, « Acceptez que je, que je rentre. » Là où j'essaierai, vous y serez. Donc il est venu ici dans le plan de Dieu pour faire voir l'amour de Dieu aux hommes. parce que Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans la perdition. Dieu a voulu bien que l'homme rentre dans son amour. Nzambe Posane Il reste éternellement avec lui. C'est pour cela qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ Pour mourir pour toi et pour moi Et maintenant, le Seigneur aime l'homme Comme Dieu l'aime C'est comme le Seigneur aime l'homme Ndenge. entre nous aussi si nous sommes priés d'aimer notre frère, notre sœur, comme le Seigneur l'aime. Si nous nous aimons, nous ne ferons pas quelque chose de mal à autrui. Et nous ferons tout pour que chacun protège du moins ou bien garde bien sa ligne de conduite pour avoir le salut bien aimé dans le Seigneur. Nous vivons un moment très critique dans le monde entier. Il y a les problèmes de maladie. la pandémie qui, qui, qui effraie tout le monde. Bien sûr, ça nous effraie. Mais nous ne sommes pas seuls. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il était ici dans ce monde. Si souvent, quand je dis que le Seigneur était malade, les gens se moquent des fois, se demandent Mais c'est écrit où Mais qu'est-ce qu'il partait faire à Bethanie n'est-ce pas que la famille c'est une maladie et quand il partait là qu'est-ce que Marthe faisait trouver la solution pour cette maladie là et là, il, y maladie. il y a même des organismes dans ce monde qui s'en occupent que de la famine. parce qu'ils savent bien que si on ne fait pas attention, ça c'est une maladie grave. Comme il avait ses corps. Il avait aussi faim. Et il mangeait aussi. Rappelons-nous de, le, le dernier miracle qu'il a fait après la résurrection. Non, non, après la résurrection. Il a rencontré les apôtres, les disciples en train de pêcher. En train de il les a posé la question. Vous n'avez rien eu, les enfants bon, Ils ont répondu non, Seigneur. Toute la nuit, rien. Ça, c'était l'épreuve de, de la pêche miraculeuse. Mais quand ils ont tiré du poisson dans les filets, ils sont sortis maintenant au bord. Ils ont rencontré le Seigneur, train des ruptures du poisson. Pourquoi C'est bien qu'ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé, ils n'ont pas mangé. Même dans cet état-là, ils se souvenaient toujours que l'homme a faim. Il se souvient toujours que l'homme peut tomber malade de la famine. Il connaît que nous sommes dans un moment critique dans le monde. Ce que nous devons savoir, reconnaître qu'il est parmi nous. La mission primordiale qu'il est venu faire ici-bas c'est de nous amener le royaume des cieux c'est pour cela qu'il a dit quand il a prêché sur la montagne chercher d'abord le royaume des cieux et le reste ça vous sera donné par-dessus. Donc, cherchez d'abord le Rhum des cieux. C'est très important pour l'homme. Pour avoir le Rhum des cieux, il faut bien garder la parole de que nous recevons à travers les apôtres et il faut mettre ça en pratique il faut chercher maintenant à multiplier la parole ainsi maintenant ça va donner de bons fruits en évangélisant les autres pour qui connaissent le Seigneur et qu'il sache qu'il est le vrai chemin et le, le seul. Il n'y a pas deux chemins ici-bas. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène à la vie éternelle. C'est croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. En ce temps que nous souffrons de ne pas se voir, de ne pas nous rencontrer, physiquement que l'amour spirituel augmente en nous et que nous comprenions que même au loin nous pouvons être toujours guidés par la parole et par l'esprit du Seigneur je me rappelle d'un centenier qui était venu demander si le Seigneur pouvait aller chez priez pour son serviteur le Seigneur avait l'intention d'y aller mais il a dit non Seigneur moi j'ai des garde-corps qui donnent l'ordre à l'un ou à l'autre il le fait c'est de même. Vous pouvez dire un mot, vous pouvez envoyer des anges. Et ces anges là vont faire. Et le Seigneur a dit. Tu as une foi. Va que cela te fasse comme tu veux. Même aujourd'hui. Si nous pouvons comprendre que l'apôtre Patrache là où il est, il prie pour nous. nous aussi fait de même. Et si nous pouvons aussi prier avec foi dans nos maisons. En cherchant l'union parfaite avec la prière de ceux qui nous dirigent. beaucoup de choses peuvent changer. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est lumière. Il connaît toutes choses. Et on peut se demander pourquoi il a permis de telles conditions. Dans Daniel. Je prends chapitre 2. Si on peut lire dans 2, 21, verset 21. C'est lui qui change le temps, les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Et qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui y ont les, les, les, de l'intelligence pour couper court, dans 23, il dit « Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue. » Donc c'est très important, verset 22, il, dit, il, il révèle ce qui est profond, au verset 22. « Il révèle ce qui est profond, verset 22. » Il révèle ce qui est profond. Azaligo kundo la maema bombamam caché. Oh ébataman, il sait, il il connaît ce qui ce qui est dans les ténèbres. Ayebi ma emazaligo le kanamolili. Et la lumière de mer avec lui. Bien qu'on ait toutes choses. Il sait pourquoi il a permis de telle pandémie. Et, Et il, il sait comment il va aussi changer le temps. Mais ce n'est pas que nous pouvions alors être entraînés dans cette barre de peur pour alors laisser tomber notre foi gardons notre foi il est avec nous Dieu solidarise avec l'homme c'est pour cela qu'il a envoyé le Seigneur pour que le Seigneur vienne nous enseigner l'amour de Dieu l'amour là c'est pour nous ramener là pour rester éternellement là où se trouvent d'autres dieux. Et dans cela, nous pouvions toujours être en un union parfaite en connaissant que le Seigneur est tout pour nous. Il est avec nous. Spirituellement comme charnellement. Il a souffert pour nous. C'est pour nous proposer pour les saluts. Et maintenant que nous, avons déjà, nous sommes déjà sur le chemin, attachons-nous fortement dans la foi, dans cet enseignement des apôtres, pour y pénétrer au jour du Seigneur. On reste pour le charnel, il sait ce qu'il va, qu va faire pour nous. Notamment, nous acceptons de respecter toutes tout, tout consignes qui, qui, qui sont données. C'est Dieu qui a voulu que nous ayons des gens intelligents. Ils doivent aussi connaître des choses pour nous aider et nous sommes voués accepter et nous prions pour qu'à un moment que les choses entrent dans les normes que Dieu nous bénisse et que cette parole prenne place dans nos cœurs jusqu'au jour du Seigneur Amen Amen après la chorale, nous allons appeler, je ne suis pas seul, l'autre apôtre Louis. Il viendra ici pour que l'Esprit nous guide à travers lui. Pères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous imaginons réunis dans vos salons à cette occasion particulière. Nous sommes en train de vivre un Vendredi Saint particulier. Cependant, il n'y a pas longtemps que nous venions de fêter Noël. Tout joyeux, nous nous sommes présentés les vœux les meilleurs. Cependant, quelque chose nous attendait à peu près trois mois après. Nous vivons maintenant une pandémie. Ce virus qui fait trembler le monde. Cependant, nous sommes en train de célébrer le, la passion de notre Seigneur. Je pense que c'est un bon moment pour nous. Pour nous, chrétiens, néo-apostoliques, et nous, chrétiens en général, notre vie est entre la vie du Seigneur. Nous partons de sa naissance à la Noël. Nous partons de sa naissance à la Noël. Nous, nous partons aussi de ses souffrances et de sa mort. Et aussi nous partons de sa résurrection. Mais ce qui est plus important pour nous, nous espérons son retour. Laissons-nous déposer notre gratitude sur cet hôtel ce soir car notre apôtre vient de nous édifier il nous a parlé de la souffrance de notre Seigneur et de sa mort mais ce qui est plus important pour nous C'est que le Seigneur est mort pour toi Et il est mort pour moi Non seulement qu'il est mort pour toi et pour moi Mais il est mort avec toi et avec moi Pourquoi cela bien aimé C'est tout simplement parce que notre Seigneur a voulu accomplir la volonté de son Père. C'est son Père qui l'a envoyé pour qu'il meure pour toi et qu'il meure pour moi. Et volontiers, le Fils de Dieu avait accepté cette mission. Il acceptait bien de donner sa vie parce qu'il savait qu'il avait aussi le pouvoir de reprendre sa vie. Cependant il était question De te ramener Toi et moi De la mort à la vie Parce que nous étions Spirituellement morts Depuis que nous nous étions séparés de Dieu Il fallait donc Que le Fils de Dieu Puisse se sacrifier Et maintenant pendant que nous célébrons le Vendredi Saint, hein? il est vrai qu'à partir de nos maisons, nous voyons les films, les images qui défilent sur l'écran. Peut-être que nous prenons cela à la légère. Parce que nous voyons les gens qui arrêtent le Seigneur. Nous voyons le Seigneur crucifié, nous voyons le Seigneur placé dans une tombe, mais nous connaissons la fin. La fin, nous savons qu'il va ressusciter. C'est pour cela que nous risquons de prendre la chose à la légère. Mais l'apôtre vient de nous parler des disciples qui étaient avec le Seigneur eux qui avaient vécu la souffrance de notre Seigneur ils étaient découragés ils ne pouvaient pas comprendre que le Fils de Dieu qui a tout pouvoir pouvait se laisser facilement arrêter. Pouvait se laisser facilement crucifier Et son père qui l'a envoyé n'intervient même pas. bien aimé c'est un grand découragement pour les disciples. Et toi et moi, nous risquons aussi de raisonner maintenant que nous sommes malades peut-être mis en quarantaine maintenant que nous sommes confinés nous ne savons pas aller au travail régulièrement nous risquons de dire mais toutes ces années que nous avons prié notre Dieu tous ces sacrifices que nous avons consentis pour notre Dieu Pourquoi le coronavirus peut venir déranger le monde Bien aimé, le Seigneur n'avait jamais dit que vous ne tomberez jamais malade hein? Mais il avait dit que vous mourrez Cependant quand nous sommes à ses côtés même si nous sommes malades même si nous sommes prêts de mourir ayons toujours en notre cœur que nous avons une vie à venir le Seigneur avait pour mission de, de, se, de consentir le sacrifice mais nous, nous avons pour mission de rencontrer notre Seigneur Restons donc accrochés. Mais voilà que quand les disciples étaient tout à fait euh, bouleversés, euh, ils ont pensé qu'ils étaient dans la défaite. Ils ont pensé qu'ils étaient dans la défaite. Cependant, ceux qui avaient martyrisé le Seigneur étaient tout contents, ils ont crié. Même le peuple qui était du côté du Seigneur à l'entrée de Jérusalem sont devenus contre lui. Ils ont même demandé qu'on qu qu libère Barabbas et qu'on crucifie le Seigneur. Là, le pouvoir du moment était content. Il y a eu des disciples qui ont même quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Parce que la honte était totale. Mais voilà que le Seigneur n'est pas mort pour toujours. Maintenant, je me demande qui vont chanter la victoire quand il sera ressuscité. Bien, chers frères et sœurs, dans notre maladie, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est malade avec nous. Dans notre déception dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est à nos côtés. Rappelons-nous qu'à la quoi il a crié Il a dit c'est accompli Qu'est-ce qui a été accompli Cela ne veut pas dire que c'est accompli parce qu'on m'a percé la côte et ce n'est pas accompli parce qu'on m'a fait porter un chapeau d'épines, une couronne d'épines ce n'est pas accompli parce qu'on m'a fait boire du vinaigre Et ce n'est pas accompli parce que ces gens m'ont tué pas du tout bien aimé ce qui est accompli c'est que la mission du Seigneur est accomplie ce qui est accompli c'est qu'il est mort pour toi il est mort pour moi ce qui est accompli c'est qu'il m'a racheté il t'a racheté et maintenant bien aimé nous vivons de la promesse après la résurrection le Seigneur est monté et maintenant nous vivons de la promesse Soyons vigilants, bien-aimés Que rien ne nous sépare de la promesse de notre Seigneur Il revient bientôt Il vient nous prendre Rappelez-vous de notre préparation Nous sommes baptisés d'eau Là nous avons tendu la main vers le Seigneur, le, notre Dieu nous a tenus par la main. Nous avons participé au corps et au sang de notre Seigneur. Et nous avons été scellés par un apôtre vivant. Là ce sont les préparatifs. C'est comme une fondation d'une maison. Maintenant, au-dessus de la fondation, chacun devra ériger des murs. Bien, chers frères, bien chères sœurs, chers serviteurs de Dieu, quelles sont les sortes de murs que tu bâtis sur ta fondation Et surtout en cette période de souffrance. Maintenant que tu te sens seul abandonné. N'est-ce pas que le Seigneur aussi était seul et abandonné Maintenant que tu te sens affligé, n'est-ce pas que le Seigneur aussi était affligé Mais il est resté à faire que la volonté de son Père. Rattachons-nous donc à la volonté de notre Père en nous rappelant que le Seigneur est mort avec nous il va aussi ressusciter avec nous il est allé nous préparer une place il reviendra bientôt nous prendre et ce n'est que quand nous serons auprès de lui que nous allons vivre le but de notre foi nous l'éternel bénir chacun et nous tenir ensemble pendant cette période de souffrance et que nous puissions continuer à en la parole. et la victoire est de notre côté car c'est le Seigneur qui vaincra avec nous Amen, Amen. C'est accompli et c'est ce que le Seigneur avait dit il était fier d'avoir accompli la mission que son père lui a léguée. Quand je regarde, lorsque quelqu'un est envoyé pour accomplir une mission quelconque, quand il a achevé très bien la mission, il n'aime pas qu'on le freine encore, pour qu'on lui attarde. Il doit vite rentrer pour faire le rapport. Le bien-aimé dans le Seigneur. Restons fermes dans notre foi. Le Seigneur a accompli la mission qui lui a été léguée. Faisons aussi tout pour accomplir la nôtre. En évangélisant. Et entre nous, faire régner l'amour. Faire régner l'amour entre nous. Et toujours en gardant espoir qu'au jour du Seigneur, nous ne manquerons pas. Ça, c'est son rôle, le Seigneur lui-même. Il sauvera celui qu'il veut. Maintenant, même s'il si n'y a pas la Sainte Seine. Mo, nous devons nous préparer mi kaka. mieux vaut être prêt spirituellement que charnellement comment est-ce qu'on peut être prêt spirituellement molimo, to, ko, la, denge, nini. savoir que le Seigneur est mort pour moi ko, ye, ba, tenkolo, akufaki, il a souffert pour moi la, pas pour quelqu'un d'autre c'est ainsi qu'il a laissé le pardon de péché. C'est très important pour moi, pour mon âme. Plus que nous sommes pardonnés nos péchés, nos accusateurs ne peuvent pas encore faire autre chose. Passe même au jour du Seigneur. Lorsqu'il a souffert ces jours là pardon, quand nous pouvons penser de ça. Maintenant, quand il est mort, Kufi, devant lui, il y avait les centeniers qu'on a dit ici, qu'on a lu dans les textes. Qui a dit, assurément, c'était un enfant, il était fils de Dieu. Cette vérité ne pouvait pas être changée. C'est resté ici. Et aussi, pour nous, nos accusateurs diront quoi Rien. Rien. Parce que son pardon nous dit Seigneur. C'est ce qu'on va faire maintenant. pour cela. Nous allons nous préparer pour enfin nous, nous mettre debout et aussi prier la prière de notre Père. avant tout un petit cantique de repentance. Y a un moment ça etait ni ya beaucoup la mitéma. Mettons-nous debout pour nous joindre joignons, nous, nous joignons à la paix de notre Père. Voté les mains, prenons le sang, la Prions. Notre Père, qui es aussi, aussi que, que ton nom soit sanctifié, que, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Pardonne-nous nos offenses, comme nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous énuis pas, pas à tentation, non. mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le, le siècle le règne, la puissance Mère. et la gloire. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Je vous annonce la bonne nouvelle. Vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du Christ le ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. À cet instant, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nos péchés peuvent encore être pardonnés. Pour au ça, c'est, faire un bonheur incommésurable. Ça nous rapproche encore de plus en plus à ton hôtel et avec toi, notre Dieu. Père, refermez notre foi alors. Nous voulons vivre des bons moments aussi dans ta maison. Nous voulons aussi grandir dans notre foi. Père, nous cherchons toujours l'union parfaite avec notre apôtre partage de notre apôtre de district. Et aussi dans l'union avec tous les apôtres. Tous tes enfants, tes serviteurs à cet instant. Père, accepte par grâce nous te disons merci pour l'apostolat qui est encore vivant. Père, donne-nous le temps d'être bien préparé. Et au jour du Seigneur, et par ta grâce, nous ne manquons pas, Père, dans la salle de noces. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, ton fils bien-aimé. Amen. Amen. Prions pour clôturer. Père, te disons grand merci. Pour la parole que tu nous as donnée. Et pour ce temps spécial que tu as préparé pour nous. Et Père, pour la préparation aussi que tu nous as faite. Père d'amour te disons grand merci Nous prions Père pour notre pays Nous prions pour l'autorité On veut que tu donnes la sagesse, la force à ceux-là qui sont nos dirigeants Pour que ces dirigeants prennent des bonnes Pour que ces dirigeants prennent bonnes décisions fait que ça entraîne la paix, Père, dans, dans le pays. Et dans cette paix-là, Père, nous travaillerons pour toi encore. Nous prions pour des familles, Père, qui ont perdu le leur. Même pour ceux-là, Père, qui ont déjà subi, des effets de cette, de cette pandémie. Nous, nous avons l'espoir en toi Père. Que tu vas éveiller la sagesse l'intelligence dans les intelligents afin qu'ils prouvent quelque chose. Enfin qu'il y ait quand même quelque chose... Un médicament qui peut alors combattre cette, cette pandémie. Mais nous sommes bien que de toi, tu es le maître de tout. Le temps est contrôlé par toi-même, Père. Les vents te respecte. Mon Ton intelligence dépasse tout, Père et ton amour envers nous les hommes nous tes enfants père et grand et nous, ça, nous avons l'espoir que ça ne va pas demeurer ici il y aura un changement père mais nous souhaitons aussi père que pour le jour du Seigneur vienne et que nous ne manquons pas nous sommes bien entrés dans la salle de noces maintenant père d'ici là Fortifie ton église. Fortifie tes, tes, tes, tes enfants. Fortifie aussi tes serviteurs. Garde-nous encore, Père, par ta grâce. Et les offrandes que tes enfants apportent dans ta maison, d'une autre manière. Cent fois, mille fois. Et ça contribue, Père, à ton œuvre. Et béni aussi, Père, tout ceux qui luttent pour notre santé. Et tous ceux-là, Père, qui luttent pour notre sécurité aussi. Ou aussi des amis qui nous aident pour la retransmission. Merci pour tout, Père. Tu es tout pour nous. Nous te prions par grâce. En union parfaite avec notre apôtre de disciple, notre apôtre patriarche. Accepte-nous, Père, ensemble avec tous les apôtres, toutes les serviettes et tes enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ. L'amour de, de Dieu, la communion du Saint-Esprit reste avec vous tous. Amen. quantique chez clôture